La préparation mentale en golf Bonjour, c'est Pierre, fondateur de l'académie de la haute performance. J'accompagne des sportifs et entrepreneurs à être confiants et sereins en compétition en éliminant la peur d'échouer. Alors la préparation mentale en golf, c'est ce que nous allons voir tout de suite dans cette vidéo. Mais avant d'aller plus loin, pense déjà à mettre un pouce bleu là, juste en bas, et aussi à t'abonner pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Alors maintenant, la préparation mentale en golf. Souvent en golf, c'est un sport qui est assez particulier puisqu'il y a des longs moments entre chaque coup, il y a le temps d'avoir plein de pensées, il y a cette peur du regard des autres, où il y a ces enjeux, où on est ici ensemble. Eh bien, les autres, on se demande ce qu'ils vont penser si ben, on joue mal, tout simplement. Et du coup, dans les personnes que j'accompagne, il y a beaucoup, pour une grande majorité d'ailleurs, ont déjà fait de la préparation mentale. Hypnose, méditation, sophrologie, la respiration aussi. Et pourtant, bah, ça a peut-être amélioré les choses, mais ça n'a pas transformé les choses durablement. Alors, pour t'expliquer euh, ce propos et pour te l'illustrer, je vais te prendre un exemple de Christophe qui a la soixantaine d'années, qui est un Dex 4 et bah, il joue au golf et il a fait des années de préparation mentale. Et pourtant, il y a toujours ce bruit de fond, en fait. Pourquoi parce que à chaque fois, chaque chose que l'on fait, et ça c'est quelque chose que hein, je me bats pour le faire comprendre, parce que c'est tellement simple et c'est pour ça qu'on est tellement efficace à l'académie de haute performance, chaque chose que l'on fait extérieurement grâce au corps, donc le faire par le corps, n'a qu'un seul objectif, est pour l'être humain, de devenir de plus en plus complet et d'être surtout en paix avec soi-même. Et du coup, bah, souvent quand on me dit « Ah mais j'ai déjà fait la préparation mentale, pourquoi ça fonctionnerait avec toi ?» Rassure-toi, on va faire quelque chose que tu n'as jamais vu auparavant, on va parler de tout sauf de sport. Et par exemple avec Christophe, on avait travaillé sur quelque chose qui datait depuis des années, et simplement, qui, voilà, ça, ça lui pesait parce qu'il se disait « mince, j'aurais aimé que ce soit autrement ». Donc dès qu'on se demande « j'aurais aimé », dès qu'on se dit « j'aurais aimé que ce soit autrement bah, », c'est qu'on n'a pas fait le deuil, tout simplement il y a un bruit de fond émotionnel qui tourne en boucle. Et c'est tout simple, en fait, pour être concentré euh, en golf et pour être au top, c'est simplement de se mettre au clair sur tout ce qui nous est arrivé dans le passé, d'être en paix avec soi-même. Dès qu'on est en paix avec soi-même, avec tous les éléments extérieurs de notre vie, que ce soit familial, que ce soit dans le business, que ce soit euh, bah, sportif, que ce soit euh, sentimental ou socialement, dès qu'on est en, en paix avec, -même, avec tout, et qu'on a juste envie que les choses soient comme elles sont et pas différentes, et eh bien, tout simplement, ça nous permet d'atteindre ce qu'on appelle le flow. Le flow, c'est simplement un état où le corps et, entre guillemets, l'esprit ne font qu'un. On est dans le moment présent, on pense à rien, on pense juste à ce qui doit être fait et il n'y a pas de pensée qui part, il n'y a pas notre attention qui part sur l'extérieur. Donc voilà, Donc la préparation mentale en golf, c'est top, à condition que bah, tu cherches pas d'outils extérieurs à te visualiser, à respirer. Tout ça, c'est bien, ça permet la progression. Mais si tu, vraiment, si tu veux vraiment passer un cap, être un être humain en paix avec soi-même, un être humain heureux, un être humain qui performe, c'est vraiment important que tu regardes si tu n'es pas polarisé. Parce que si tu es polarisé, bah, c'est mort. Ton problème va rester des années. et Tu auras beau faire toutes les méthodes que tu veux, tu ne l'auras pas totalement transformé. Donc maintenant, d'ailleurs, si tu as envie d'aller plus loin sur la dépolarisation, tu as un e-book qui est offert, qui est juste en dessous là. Tu pourras voir en fait l'exemple de plusieurs sportifs et peut-être que tu pourras même te reconnaître dans ce qu'ils ont vécu et bah comment toi peut-être tu es polarisé, tu ne l'as pas vu. Donc il y a aussi, si tu veux aller beaucoup plus loin, une web conférence qui est offerte et enfin tout simplement si avec tout ça, bah, tu avances mais tu n'arrives pas à te transformer et tu sens que tu dois être accompagné, pense à prendre un rendez-vous là dans le lien en commentaire, un rendez-vous avec une personne de mon équipe ou moi-même pour vraiment qu'on soit au clair avec là où tu es aujourd'hui, là où tu veux aller. Et qu'est-ce qui bloque Parce qu'encore une fois, on n'a qu'une seule vie. Et l'important, c'est de tout donner et d'être un être humain heureux et accompli. Donc, si tu as envie, toi aussi, de rejoindre cette communauté de, de performeurs qui performent et extérieurement et intérieurement, alors du coup, bah, partage cette vidéo autour de toi. Et rappelle-toi, enfin, l'important n'est pas ce que tu fais, mais qui tu deviens. Allez, je te dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Ciao